c'est un magazine édition du soir c'est magazine édition du soir nous dans plateau Docteur Ibrahim Nja et des partis si plateau également on de Isatin nous des flots nous Docteur téléspectateurs spectateurs de cette manifestation. Digente, place le public à Golfman. Bon, bon, manifestation, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, bon, nous nous, temos, nous <rire> Pas sénégalement. Je de le docteur quand nous sommes en à de me dire que je suis fête de Pentecôte, sur de Voilà et à toute la communauté catholique du Sénégal. Il a... Québec, Et c'est également ñu nous. Je Ma docteur Ibrahima Ndiaye plateau à différentes plateformes. Ibrahima avec la grande coalition Walu, nous, nous la mobilisation entre autres ce que eh satisfaction nga satisfait Bon total satisfaction total je pense que c'est une bonne leçon pour d'abord, nous de l'autre côté de la barrière. C'est une bonne leçon aussi pour la démocratie. Parce qu'il faut que nous soyons L'exception, nous autorisons la manifestation. Alors que ça devait être la règle. manifestation, c'est inscrit dans la Constitution. Nous les valeurs essentielles de la démocratie, des choses de la République. Mm -hmm. maintenant qui qui il y a cette fois-ci on lui a montré que nous, nous ensuite il y a un prétexte fallacieux en disant que nous demande mais bien il y a même pas moins de moins 25 personnes nous avons le sur le manifestage Les sont des et satisfaction totale à tu le président une validation il a eu de la liste nationale pour quelle est la suite à donner pour que un coup, je vous satisfaction sur ces rapport de force cette fois, si je pense que ce n'est même pas l'essentiel de ce qu'on peut avoir. Et ensuite une démocratie, démocratie? Mm -hmm. Et quand on parle au nom du peuple, on doit rendre les, les décisions pour le peuple. Et ce que les peuples demandent, moi, il y a eu beaucoup d'élections. Il y a eu beaucoup d'élections déjà, parce que déjà, c'est une demande populaire. Donc, Donc. a priori, à mon on a mis la on est on a, on a, on a fait la rencontre. Le, le, le, le, le, le, le, les jours qui vont venir, ça va être déterminant. D'accord. Mon mot récusé déjà le ministre de l'Intérieur Antoine Félix Abdeladiom. Est-ce que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous avons dit que nous que nous que nous que Antoine avons dit que nous avons que nous avons dit que nous avons dit que nous avons que nous que nous avons que C'est comme pas de juge et parti, je ne l'élection. Il y a des part, les les Numére, charles, Ancay, a de jeu, il y a des règles de jeu. d'ailleurs la preuve, c'est que la direction des élections est la firme de que vous de la Mais il fait Mais ça ne pas être le réunir. Le réunir des que, de l'intérieur a qui vit donc qui vit n'est qu'à taille 2011? Jambard n'a la plus à créé le ministre des élections. Mon amener li, nous n'est que juge et parti donc bam d'où il ya que voir, mais à la limite c'est l'une et fang là d'accord. Devenu approfondir ces questions. mais Georges, lui aime toujours sur la mobilisation. Est-ce qu'il y a quand même cette mobilisation peut dissuader euh, président de la République, nous devons suivre maintenant le Conseil constitutionnel d'El Neno. Bon, avant, premièrement, premièrement, c'est mobilisation, c'est une rassemblement à mon félicité place la nation. Premièrement, de y ouvrir Alors, il est plus facile d'autoriser une marche en cadre plutôt que de vouloir l'interdire voilà. On a cherché des prétextes pour dire que oui, manifestation au Béléham. Nous sommes en Yépe, état-major, quand en face, madame fait eh... une grande mobilisation avec les leaders. Nous avons fait des gens nous avons fait des choses, nous fait des nous fait des nous euh, J'ai alerté alerter l'opinion nationale et internationale sur les dangers que courait le Sénégal. Mais ces dangers-là, si nous avons des gens, nous sommes jeunes parce que nous comprendre que si nous autorisons une marche, mm. dans mm. le en nous sommes en masse parce qu'on a vu qu'il y avait une foule quand même, mm -hmm. euh, une grande foule qui qu'on fait place dans la chambre. Des lacrimogène, des goffes à laïcnichech, des Par contre, ce serait le contraire si jamais au, au, devant autant de foule on, on, on, on tenté de, de, de, de, de l'interdire. Moi, je a dire que l'interdiction, ça doit être une exception comme l'a souligné tout à l'heure le docteur Ndiaye. Maintenant... Euh, moi, je m'inscris toujours en faux euh, avec Niohamed de Nioh Japana. Manifestation est de hier, Vietnam. Mm -hmm. non, je ne pense pas manifestation, c'est pour prendre le, le, le, le peuple à témoin. Les juges constitutionnels ont parlé, ils ont dit que c'était un point de vue. De l'autre côté, ils ont contesté, ils ont dit que le peuple, le droit de dire, faites vrai que nous soyons un conseil constitutionnel. Mais askan welen déléguer une partie du pouvoir si le askan ñep bu d'accord ak li mais là quand même il va falloir qu'il réfléchisse moi je me rappelle en 2000 euh, en 2000 je, je n'ai même pas besoin de remonter en 2011 mais même en 2019 c'est le même idéal qui a tenu avant-hier un discours de moralisateur non ni nous avons fait ce qu'on a tout mais c'est pourtant le même idéal qui, ici, en 2019, disait que ces juges fonctionnaires-là n'ont pas autre truc que de dire le droit. Il mm -hmm. dire le droit. Il faut dire le droit, moins que voilà, lui lui. Alors, comment ça peut dire qu'est-ce qui a changé en temps C'est lui qui a changé en temps, mais le droit n'a pas changé. Mais le droit, encore une fois, il faut le rendre au nom du peuple et pour le peuple. Mm -hmm. Et c'est ça la démocratie. Mm -hmm. Démocratie, bouillie à canne. C'est vrai que la démocratie, euh, euh, comment on appelle ça encore, là? il y a une opposition forte et un pouvoir fort, naturellement. Mm -hmm. Mais le pouvoir ne doit pas être fort au point d'opprimer le peuple. Okay. Parce que là, également, la démocratie ne signifie pas que sous mon adversaire, le monde reconnaît que non, c'est faux. Mais quand tu es démocrate, tu ne peux pas accepter, même mon adversaire, tu ne peux pas adversaire, Pourtant, il peut être dans son droit de réclamer ce qu'il lui donne. D'accord. Cette mobilisation peut être persuasive ou peut rejouer les cartes pour en vue des législatives Maintenant, c'est à ceux d'en face d'apprécier. Je que c'est carrément une foule. Après on aura peut-être euh, les chiffres les, les chiffres du, du, du ministère de l'Intérieur et les chiffres de l'opposition pour nous faire. Mais en tout cas, c'est une forte mobilisation qui rappelle la euh, mobilisation euh, les dates, les grandes dates lutte pour la démocratie sénégalaise et mobilisation c'est ce je rappelle comme nous avons c'est que le pouvoir c'est à dire qu'à chaque fois nous interdire, ce n'était pas parce qu'on nous interdire mais chaque jour nous c'est ce qu masse, sont en train de Parce que nous avons fait. Nous avons fait ce que nous avons fait. Nous avons fait en que de avons fait. Nous avons masse que c'est cette masse silencieuse en 2012, qui a pris le Mmh. à sa juste valeur. Mais il euh, faut que nous donnions une lecture très froide, mmh. une lecture partisane. nous que nous avons un rapport très nous que nek une lecture qui est sorti, oui ou non. D'accord. Issa, galvaniser il a fait une, un une déclaration pour dire a campagne premier jalon nous poser. Ces maintenant, c'est au président de juger continuer qu'il y avait des forfaitures ou elle est d'une a la donne des grèves comme elle n'est pas le passé à l'orco battre les médias aussi coudé d'un mois et mais vous fait qu'un tenait il y a eu liste titulaire bien validé dialou l'élection d'un sénégal loulou c'est c'est normal en politique de copa paré aussi devant une foule bouton miga ramener monnaie place de l'église qui n'est qu'au guise quand même qu'il au a un sénégal votre avée diakar l'eau à miam yakarna la politique de Faye politique Moi, aussi, comme nous avons le rapport de force à de Nous avons dit des nous avons que nous avons dit que nous avons dit que que nous avons dit que nous avons nous avons nous avons nous avons que nous avons il photo a beaucoup de questions qui Il a beaucoup de questions qui ont été Il y a Il y a beaucoup de questions qui Il, Il hum, que bon. y a qui Il y a Il y a ce que je veux c'est que le sang des Sénégalais. que je veux dire que la veux dire que je la que que que que la que dire que la pas que vous voulez continuer malgré qu'il y a des risques parce que, aussi, des fois, peut continuer, peut euh, vraiment, y y sages, de il y a des gens qui continuent à faire des choses. D'accord. Et Ibrahim, qui est une déclaration tu a récusé les sept sages, récusé le ministre de l'Intérieur, il a dit vous faites que nous récusé qui sera chargé d'arbitrer en votre faveur maintenant pour que cette liste soit réhabilitée la, la réponse est toute trouvée. C'est le peuple. C'est le peuple. En fait, il y a une justice qui est. Mmh quand vous rendez une justice euh, droit dites au nom du peuple Si on ko joxut mmh. par la force parce que vous pas. Les, les juges ils mais ils sages sages d'ailleurs les sages mais tu perds ton latin même le code en lisant tu perds ton latin avec des articles parties nous sommes en démocratie ou nous sommes en démocratie? On se pose des questions. Maintenant, cette justice-là, on le rend au nom du peuple. Si on ne peut pas rendre le monde, on ne peut pas dire ça. Ce c'est même pas le dixième de ce que les gens peuvent réunir. Il y a des gens qui ont fait la campagne, ils ont fait la campagne à partir du 9 ou du 6, je m'abuse. Il faut qu'on règle ce problème d'abord. Comment on peut avoir une tête de liste Nous sommes pour les gens Sonko. C'est Nous sommes les Est-ce que nous avons régler Non, attends, nous On la justice le peuple. Est-ce que de pignard ici Quel est-ce qu'il a eu de la élection cest la élection Quel a eu de la élection Quel est-ce qu'il élection Quel ce Yeah, oui, oui. Nous avons le nous nous avons dit nous avons que nous avons dit nous avons nous nous nous nous nous nous nous nous nous vous n'êtes pas on ne peut. Peuple Mais en faisant? Tu peuple mais en quoi faisant? On parle déjà d'être des violents. Non, des de non, non. En guerre. Non, non, non. Il n'y a pas de violents. ne il y a Juste ben il faut ça, il faut dire la vérité devant les hommes. Journalistes, ce partenaires, les journalistes, ils ont, ils ont, c'est le cinquième pouvoir dans le cadre d'une république. Il faut guider l'entière. Et j'ai doute fort que les partisans y ont eu une réunion. Mais C'est les leaders, vous faites des fois, la presse, Mais vu et ensuite, si, si vraiment on veut être des, des, on veut faire des gentlemen, des leaders pour gérer des leaders pour demain, pour le journalisme. Il Il faut que nous qui journalisme. est pour pour journalisme. Nous, est qui Il est ce qui est est pour aider les mondes avec, plus, avec, avec de l'intelligence politique. D'accord, nous avant, c'est tout. Voilà. Et ça avant, nous, nous, nous hum. avons uh, Georges uh, discours au Ousmane Sonko, le dernier à parler. Maintenant, c'est eux pour eux, dans pour dents. soyez -oui beaucoup, euh, président Macky Sall, liste de euh, l'élection législative. Barthélémy diaz qu'une élection de FEAM. On s'achemine vers quoi On s'achemine vers quoi Vers euh, les, les résultats ou les lectures. Mais euh, beno Bokéacard C'est ce Beno qui doit avoir cette lecture Ou l'état le, bon. en tant que temps be, be, Beno c'est Beno et l'état C'est presque la on même chose si, si, si normalement En principe on devait les dissocier Mais là ils se prennent pour l'état Parce mmh. que vous bon, entendez, ils se prennent pour l'état Alors que Bon, ils gèrent le pouvoir mais ils ne sont pas l'état L'état c'est vous et moi les autres, et, voilà, et tout le monde mmh. Maintenant le problème c'est qu'à moi il pour que nous ayons une issue heureuse, il va falloir que nous ayons une lecture froide et objective de cette situation-là. Parce que cette mobilisation-là, peut-être qu'aujourd'hui, elle a été très calme. La foule a été à respecter le mot d'ordre Nopi, sage. Mais est-ce qu'on peut continuer avec cette mobilisation, cette mobilisation, comme à me prêter une fois par semaine, une fois par mois d'ici les législatives. Mais un jour ou l'autre, ça va aller dans tous les sens. Et nous sommes prêts à Donc dans ce cas-là, je crois que le euh, conseil constitutionnel, il n'est jamais trop tard pour, pour, pour, pour bien faire. Vous voyez, l'Afrique est presque réécutée par le conseil constitutionnel mais est-ce qu'ils peuvent revenir sur leur décision ces sept là ah, mais ils vont se débrouiller c'est pas pour rien qu'on les appelle les sept sages c'est pas à moi de leur dire ce qu'ils doivent faire Mais ils mais quand je vois quand je vois une grande juriste professeure agrégée comme madame euh, mm -hmm. qui dit que vraiment qui déclare le du droit mais ça veut dire qu'il y a de quoi s'inquiéter elle est certes de l'opposition, mais quand même, ce n'est pas, pas n'importe qui. C'est propre pour... mmh. agrégé. Si vous devez maintenant, ce conseil constitutionnel, vous avez eu une cour constitutionnelle. Parce que vous avez une cour constitutionnelle mais, mais, mais, mais c'est parce que c'est parce que nous sommes dans une cour constitutionnelle parce que parce une cour constitutionnelle c'est très différent d'un conseil, conseil constitutionnel le conseil constitutionnel nous hum faisons -hmm. c'est le président de la république alors que pour le cadre d'une cour constitutionnelle ça c'est un tribunal hum c'est un tribunal donc il a dit c'est un tribunal bonhamné déjà est décision bonhamné qu'est-ce que l'un l'am c'est des décisions politiques mm -hmm. mais là quand même ce qu'on voit là ces décisions là c'est une décision bonhamné mm man miremosmo que élections législatives au Sénégal il y a eu les listes nationales qui décompétir belles cent suppléants et autres belles cent suppléants et qui finalement finalement il y a eu très bonjour élections c'est la procédure mais c'est plus sérieux que ça bonjour les mêmes élections quand vous êtes la tête de liste, nous moi, moi, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit vous avez dit que vous vous vous dit les je sais si un Et vous avez la possibilité de le faire. La loi vous permet. Il faut que nous le Comme ça, tout est possible. Est-ce que vous êtes Parce que Ibrahim. je ne sais pas si je suis un fait. Là, nous, Il a 100 nous avons, avons des les sandwich ressemblent à nous, les nous. Nous avons mm -hmm. des sandwichs qui ressemblent à nous. Nous avons des nous, nous. Nous avons des nous. Pas mm -hmm. ils nous ils sont de Nous la preuve c'est que nous avons le pouvoir, Parce que nous avons une des conférences de presse Parallèlement de Finalement, il y on Mais vous avez le droit dit, que vous c'est juste... Qu'est-ce qui... Quelle est la règle qui va Liste nationale... Attends, Ibrahima Liste nationale, vous faites qu'un qui Qui est parti, même liste qui est Mme Thaï, si vous ne numéro 1 Comme Ousmane Sonko, de liste vous démissionnez, cher Ahmed Dijani, vous avez un de temps. Mais vous faites un peu de temps, c'est dans les départements. Vous avez un département, liste titulaire, liste suppléante. Vous avez un peu de temps, vous avez un Donc, c'est la différence. Vous faites un peu de temps, vous aussi. Bon, je ne sais pas, vous avez un peu de temps. Mais selon les ministres, vous avez un rapport. Finalement, il y a un peu de temps. Nous avons un on perd son latin dans le jeu. Mais le corps est un peu de Il y a des bons qualitatifs en démocratie. D'accord. Ça y est, ça y est, ça y ça y est, on Deux parties qui donc ben pas. démocratie si ne On On n'en parlerait plus. Mais On ça ne ne parle pas On parle On ne parle y c'est D'accord. Il y a une grande grande grande grande grande grande grande la fragilité de Ce grande grande grande grande notre démocratie, c'est-à-dire notre constitution? Je crois que Dédé nous donne problème dans la mesure où nous voulons nous servir, c'est tout sauf une décision. Je ne sais en fonction de des acteurs qui sont en place. En mais vous avez dit <stuffing>. oui, mm -hmm. que vous avez dit vous Mais vous avez que vous avez vous avez Mais vous avez dit que vous avez Mais vous avez dit que vous avez dit vous Admettons, Belé, il y a eu 15 députés. Nous avons, au moment de la rentrée solennelle, 15 députés ont démissionné. Nous avons beaucoup de mmh. Alors que dans la constitution, il est écrit noir sur blanc que l'Assemblée nationale compte 165 Cinq députés. Et lors de la rentrée, nous avons lire tout le liste tour par tour, nous présentons, vous de procuration. Mm -hmm. Mais le cas de figure est-ce que ce conseil constitutionnel-là ne va pas rappeler, son président ne va pas tristement rappeler Yawondré, l'Ivoirien-là? Le, le, le, non, ça dit que donc on aura une assemblée qui ne va jamais fonctionner. Euh, du conseil constitutionnel Ivaria. ivoirien. Oui. Est-ce que, non, parce que... Parce que t es, t es, t es qu finalement, il qu ça a des élections. c'est que de a donné, oui, oui. De là, là, même, ça demande. que que Parce que si je veux dire, je veux dire, je veux Mais Mimi non parce que veux dire, Mais veux dire, je veux dire, je veux dire, je veux dire, je en tant qu'ensemble, il 140 députés valables parce que le Conseil constitutionnel manquait membres. les membres. Ils fonctionnaient. Ils Alors que, non, ce qui est possible aujourd'hui, c'est que le Conseil constitutionnel n'est là. Ils, c'est ça. le ministre de l'Intérieur... Mais est-ce que ce n'est pas trop tard, qu'ils ont le ministre de l'Intérieur Est-ce qu'ils n'ont pas tardé à le faire non, ça dit dire L'opposition a toujours décrié le ministère de l'Intérieur. Je sais les règles du jeu, de vivre avec Arnie qui a demandé. Autant que de continuer à travailler avec lui. récuser quand tu ne travaille pas avec lui. Mais si dans un match de football, pour les règles, on a dit arbitre a a pas de mais il y a une possibilité, Il y a une gens qui C'est l'intérieur. que et Nous Mais pas... Vous avez des gens vous font... Vous qui parce que depuis début, de parrainage déjà a qui par exemple, des discours mythiques, il y a des parcours qui sont a ne les ne les a gens pas gens ne pas il faut que nous nous fassions des choses. Dès que nous sommes là, parce que, nous Point barre, on avance. T'as l'élection, il y a une élection, qu'est-ce que c'est Moi qui fous qui député gnaille ou quoi Donc, moi là, il y a une réflexion, je rêve normal, fous qui député gnaille ou quoi D'accord, t'as les règles du jeu, apparemment, Georges, qui peut définir maudit l'opposition Bon, je dirais pas que. Non, ça dire que l'opposition, son souhait, c'était quoi Moi, euh, euh, l'union et la cohabitation, je ferais l'Assemblée nationale. Mmh... Oui. La coopération, le président Makisalwa, si bien le journal, nous a dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, nous avons dit, c'est que mon, le il va démissionner. Mm -hmm. Ça, le monde, c'est le truc. Donc, lui aussi, de son côté, il va se donner les moyens de se donner les moyens de démissionner. Mais est-ce que les moyens sont légaux Ah, ben, tu sais. Ça, c'est bien pas. la rouge. <rire> ben, pour le moment, ils sont légaux, ils ne sont pas légaux, mais en tout cas lui et son camp sont donnés les moyens pour ne pas qu'on arrive à cette cohabitation là madame mm -hmm. cohabitation bobu nga xamné le yewu askan yi donne donne sacou les c'est cohabitation presque compromis en tout cas si les choses continuent à l'état okay. à moins que maintenant d'ici là ñu gisse ben compromis peut-être qu'il fait dîner jog wax si peut-être le conseil constitutionnel en raison et nous publions les listes, nous publions si c'est possible, parce que je ne sais pas, ce qui n'est pas possible à leur niveau, nous le faisons, ce qui est possible à leur niveau, nous le faisons. D'accord, l'opinion internationale intéresse beaucoup ce qui a été dit par Makisal. Avec cette mobilisation, également on l'a vu à Paris, nous demandons à la consulate à Kyouyou, tant à Marbouyou. Uh, la communauté internationale, si vous avez vu les également. Ils ont aussi leurs droits, la gestion de notre pays. Oui, mais je pense que déjà, nous, avons, nous, avons, nous, nous avons un problème au sénégal. Je vais encore me répéter l'une des dernières sorties de Sidi, la diakarlo makidi ko wax avancée yifi wad andi won ci diversification de la coopération arabo euh, chinoise Chinois. turque et consort indienne et tout mm -hmm. euh, armée française bi mm -hmm. fi jogué né ko lool yépp lima ci metti mm moy -hmm. don ko c'est-à-dire que les ruptures on avait réussi ça au Sénégal ba Sénégal xawal nek dans une rampe vraiment d'indépendance bu ko rafetel né dañu delo bu jam gi lañu delo andi nako donc tay nous Mais comme on le dit souvent, les États n'ont pas d'amis, n'ont non que, que, non que des intérêts. Ils oui. wow. n'ont que des intérêts. C'est-à-dire si nous France, parce que c'est eux qui ont le plus à perdre ou à gagner dans cette affaire. Si nous sommes M. Macky -Sall ne fait plus leur affaire, mais ils vont avoir le courage parce que tu as vu les fiches au le mars 2021 bien passé c'est un intérêt une attaque quoi coco France souhaitait quoi parce que tu as dit beaucoup de Mali, de Guinée, de Burkina Faso et un peu partout en Afrique de l'Ouest les intérêts français pratiquement vacillent. Fils le Cénegal nous avons amputé notre laïque fumé nous quoi devoir donc tu as ils feront tout ils feront tout pour que l'Inde fait un astre du monde qu'on soit gardé parce que tu as vu naissance les... euh, Forces françaises, il 2012, le président Macky Sall, ils étaient à 177, ils sont à presque 700. Ils ont dit, dit il y a une base militaire, ils tibir aéroport, nous non, un aéroport, Ah aéroport, un aéroport, ils ont fait un aéroport, ils ont fait un est mais nous sommes que euh, base la base de bien base de la base de de notre pays de souveraineté, vraiment oui, mais, un pays de la ah ouais, de je suis en France. Je en France. Je si suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Je suis en France. Je suis France. France. Mais est-ce que, que nous avons aussi un petit Parce que vous faites que nous avons des élections présidentielles. Nous avons que nous à que les élections. sont Mais demain, le est Mais aussi, de, des des des que Nous nous, nous des oui. des nous, les, nous, nous mais mais, mais est-ce qu'il Est que... oui. Est de responsabilité? Parce que quand vous tenez des manifestations, chaque jour, chaque jour on prend en témoin euh, l'opinion internationale. Pourquoi vouloir <cassion> international. Pourquoi prendre en témoin l'opinion internationale parce que, ah, bon il mais, que applications... a les présidents à président ñu dire nek il a si donc décisions. No. la, la est-ce que les respectent okay. mais nous avons bëgg des ñu japp bénéfice on a raté pas mal le tournant 60 81 <warming>. <reminiscent> <inaudible> 93 <92 songs geometric>, <Hebrew> 2012 mais les générations sont complexes. Avec deux, avec deux les gars, ils sont Mais ensuite, ils n'ont pas de problème avec des peuples, ils ont des problèmes avec des intérêts de nation. Ils ont la on filière. Ils Ben la Ils ont fait la filière. le ont fait la Ils ont fait la filière. Ils ont Ils ont mais il y a des choses qui sont très importantes. Il Les a les choses qui sont très importantes. Si on a compétences, on des compétences complexes. Maintenant, de l'autre côté, c'est une responsabilité, c'est un engagement, c'est engager, devant les hommes pour l'éternité. L'une qui signes du contrat, c'est engager. Mais nous, nous sommes en il faut que il faut que Il faut France. Il faut qu'il n'y nous créer entreprise. de créer une entreprise. Il faut que faire base. deuxième base c'est qu'il faire des moins Des fois il faut que nous la dynamique, ce n'est pas parce que parce que c'est un loco. 2012. Je suis allé en en en en se en France, au Canada, ils cherchent de l'emploi. Ils ne créent pas de l'emploi. Mais quoi est-ce la vision dit? Mais les que les gens ont ont dit des les manifestations ont dit que les des les gens ont des sont invalides dans que ont dit des les les gens ont dit ont dit ont dit élection 1993, à mon avis, Mais législative législatives contentieux, Est-ce que Sénégal, a été un Je ne que le 31 juillet. Isa, Non, je ne il faut que ça. démocratie, c'est 4 a de Mais les Parce que comme faire Il faut Il faut que nous disions ça. Il faut que nous disions ça. que nous que Il parce que 93, 1993, il y a une partie de l'histoire qui a été tout le temps cachée au Sénégalais. Parce qu'il y a eu une magistrate. en 1993, il y a eu une magistrate, André Ziavaz, qui a pris son courage à deux mains. Il man, a eu un politicien qui a manipulé, qui a été fait que Ça va être un porte-à-faux avec mon serment. Il y a des l'affaire. Le conseil constitutionnel allez décider. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Si vous vous rappelez, si vous vous rappelez, en plein travaux, vous effectivement la mayonnaise entre les politiciens et juge ne peut pas prendre. Parce que c'est une question de droit. Vous n'êtes pas homme politique. Vous Donc, si vous vous rappelez, écartez les hommes politiques. Il revient aux magistrats de ce pays de suivre l'exemple de, de cette dame-là. Parce qu'elle aurait pu, nous n'avons pas d'André Ziavat. Nous n'avons pas à l'époque. Mm -hmm. Mais nous n'avons pas d'Allah. Donc, le conseil constitutionnel, pour juste dire, a oui. sur l'affaire Mercé et tout ça. ça dit, ils ont tout à leur disposition. Je le dis encore, c'est des générateurs de droits. Ils ont des générateurs de droits. De monde, de société sénégalaise D'accord euh, ouais. Du côté de la régie euh, nou I, barques, rèque, tu -tu pour, pour, Nous avons une image base française qui nous avons à BD Pour faire n'y ait pas d'économie Pour qu'il n'y plus de preuves Georges Pour qu'il n'y plus de pour que la stabilité du pays lancement manifestation la suite à donner ils l'ont dit pré campagne nous faisons vont venir guerre de cause. je crois que l'opposition est dans son beau droit bon droit quand même pour exiger que ou en tout cas qu'elle soit corrigée. Euh, demain je rappellerai que 2011 fil candidature à Blair. Là, les difficultés de demander Conseil constitutionnel. je ne Conseil constitutionnel, juristes, mm -hmm. je parle pas de magistrats, des juristes, des professeurs agrégés. ils étaient une centaine, 149, quelque chose comme ça. Dans une déclaration pour se désolidariser de, de la décision du la Conseil constitutionnel. Neouadoune, ne Canada. Il est sexy pour nous de nous accabler demain. Madame je in France, professeur agrégé en droit au Sénégal. Mais pour moi, je suis là, nous sommes avec les Sénégalais. Je suis là, je suis là, Il a là, je suis droit que des juristes, les juristes et des cautionnistes. Donc, c'est pour dire que nous, si nous avons des gens qui nous aussi, je pense que les, les, les juristes sénégalais, parce que ne peut pas seulement avec les magistrats Les magistrats et les juristes nous ont train de Ah mais nous sommes tous si aussi. Mais nous sommes tous fêtés dans Il y a nous sommes tous juristes qui appellent les C'est des juristes de l'opposition Oui, y a juristes sont ne peuvent pas accorder le même sans de cloche nous sommes tous fêtés dans ce à ce qu'il y a eu, à ce qu'il y maintenant ce qu'il y a eu, à ce ce qu'il a ce qu'il a a pour amener la mais des gens qui de Il un Ma bam de temps. Je de te temps. de temps. Je suis de temps. Je suis te un peu de temps. Je suis de temps. Mais suis de de et ensuite, nous baillez-vous, il y a vous les opposés du champ. Néanmoins, il y a pas de violences dans l'opposition. On vit. Et c'est les, les mêmes responsables qui ont tenu le discours par exemple. Ils ont, ont oui. manifesté à la place les Népansas tous les soirs. Bon, par de ah, ah, voilà. des yeux de guerre. Des yeux de guerre. Qui est-ce? On a entendu Ousmane Sonko. Euh, il n'appelle pas à aller au palais parce que qui va aller au palais s'attend à faire chaque fois quand il y a une manifestation. Euh, mou... de ça, a Loulang... à, à chacun d'apprécier ouais. à chacun parmi nous d'apprécier mais moi, je sais que d'abord, on n'a pas une culture de violence les je, on... je sais je sois, que c'est qu qu café je mm -hmm. café mais, mais, 5 de la violence nous manifestations les manifestations les manifestations les manifestations Nous Nous les Alpha Konde, vous ne FNDC, vous avez chaque qui. Si le Mali, les vendredis, nous avons pression Donc, la rue en Égypte, même chose. En Tunisie, même chose. Donc, il faudrait pas... Il de nous ça n'arrive qu'aux autres qui fait les rêves, d'accord. Nous sommes tous les gens nous ont pour parce que nous, nous, le nous, nous, nous les nous, actes nous, nous les Mais oui. vous, vous allez apprécier à suivre la manifestation. Vous allez digérer, mais vite parce que vous allez on va Réaction de l'autre côté? jours Soit le C'est trop prétentieux de le dire. je ne sais pas si vous allez apprécier Je au je ne porte pas un parti. D'accord. Merci Ibrahim. Merci docteur Ibrahim. merci Docteur Ibrahim. merci Docteur Ibrahim. Merci Docteur Ibrahim. pour la coordination également. Mustapha Diop. Merci à Barkassi Diop. Bey ça m'a allumé tout Mami Kanté,